Putain il est fort so J'aime me beurrer la biscotte <rire> J'aime me beurrer la biscotte C'est toujours bon les gars de se beurrer la biscotte Voilà les gars on n'est pas là pour se la péter nous On est là pour jouer au jeu On est là pour jouer au jeu on est mort Clippez, clippez. Oh Merci mon la pour la sub la les amis la les amis non, là, je, je live pas sur YouTube. Là, c'est que sur... Euh... C'est que sur Twitch. Oh Le corner, les gars Merci, moi, Alex, pour ton sub mon frérot. Onzième mois. Merci, mon frérot, Alex. J'espère que tu vas bien. Oh! Clip et ça marque beau but les gars, il est là, nous on met des beaux buts. Y a quoi bah ben oui. Ashraf, il est là. Mais Faut se faire son propre avis, tu vois. C'est le plus important. c'est beau ce que je dis. J'ai envie de chialer. Coman, il m'arrange pas là, frérot. Il m'arrange pas, Coman. Le jeu est magnifique Abuse pas non plus, frérot. on va mettre un fèvre. On va mettre Il est. Il est OK. Pour moi, je ne le trouve pas magnifique. Allez Wiss. Oui. Ah oh Nakata Nakata Oh l'assassin Oh l'assassin Nakata Allez, dégage de là Oh j'en peux plus Après les gars. Euh... C'est toujours, euh, euh, toujours mieux. ce qui était, Enfin, pour certains, ce qui était avant, c'est toujours mieux, tu vois. Moi, je suis pas de centre rapide. Oh, le centre Oh là là là là là, là Ah, ouais, je pense que c'est pour ça, mon Seb. Non, je, je crois qu'il n'y a pas les appels manu. Elle hey, sort quand l'équipe de la semaine Genre, genre sais quoi, moi Je travaille pas chez Konami, merde En plus, il est en B, ça fait plaisir. Donc, peut-être lundi. Peut-être maintenant c'est lundi. Hein Je sais pas. Hein. Trop fort de Yon. Ça ah, fait plaisir. Mbappé en D. Ah, quel plaisir. En Friki, il va rejoindre Orchestrateur. Double contact, crochet arrière, demi-tour, rebond intérieur, talonnade. Ouais, bien, bien. Bien, bien. Warsprom. C'est quoi lui C'est qui Warsprom Très prometteur. Mais frérot. Frérot, très prometteur, il a 27 ans, il est en E Vous me dites très prometteur, il est, il, est, il est plus vieux que moi Mais j'en peux plus de vous Pro, mais, mais prometteur, l'autre il a 105 ans Mais les gens, et vous... Eh, attends, attends, attends, pousse ah, Ça c'est une petite astuce que je vous donne Les joueurs prometteurs, c'est des jeunes normalement Parce que t'es pas prometteur quand t'as 27 ans les gars, merde Vous me faites croire qu'il est prometteur, il est prometteur, il a, il a 27 ans le bordel Warsprom là, c'est quoi ce nom là Warsprose Warsprose, PCS des coups francs, j'en ai rien à foutre des spécialistes de coups francs les gars de coups jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais Il est prometteur à la pétanque, mais bien sûr C'est que, n'hésitez pas à, à, à clipper quand il y a un beau but ou un truc marrant Et à mettre un titre au clip, genre vous mettez beau but ou vous mettez euh, truc marrant Et ça, comme ça je pourrais faire des petits best of Oh, le petit skill qui passe. Oh, le petit skill qui passe. On l'enroule. On l'enroule d'ici, les gars. Oh Abattard. Ah là, Nadja, là, je vois qu'il est fort. faut que je joue vite. Oh, là, là, là. Ça va être un match incroyable. Mais ta grand-mère, le jeu Je fais que des poteaux. Je l'avais tué La L2. Voilà, tu vois, j'anticipe de quel côté il va partir. C'est ça qui est important. On lui remet. Oh, oh le football C'est ça Oh, il est dégueulasse Il est dégueulasse Regarde, moi, j'ai fait un tuto dribble pour débutants, n'hésite pas à aller voir. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. Ten toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands.